Je suis euh, content de te voir en euh, euh, permanence euh, sur le tour et puis là ah on travaille ah, ah, oui. quand même. Quand même, quand même. Il y a les qui s'intéressent, qui veulent aller de la langue au studio, à la technique, mais... on bon, continue le combat. Très bien. Alors, donc, euh, est-ce de, de, de cette étape Je pense que c'est une étape euh, importante. Je, je l'ai écrit d'ailleurs euh, sur le web en disant que ça fait 50 ans qu'il y a cette relation entre la ville euh, du Makuba et le, euh, le comité régional. C'est-à-dire que bien avant que ça ne soit euh, tour cycliste international, puisque ça a 41 ans, eh bien, euh, le Makuba faisait déjà un certain nombre d'opérations, de, euh, euh, des étapes, avec le comité cycliste régional. Et ça c'est bien parce que c'est quand même arrière, ils ont 50 ans, c'est euh, fort. Ouais, fort. Ouais. Eh bien, je suis content vécu ces, euh, ces années-là, et tu peux arrive de faire des on peut lire on peut lire, on, on peut lire ça, ça peut notamment le euh, sur le web en tout cas ça a été euh, un, un bon moment euh, si euh, au m'a l'étape que j'ai c'est une étape, j'étais quand même euh, euh, gamin, jeune, jeune, jeune, jeune. Euh, c'est une étape avec euh, des à arrivant ici, et puis chaque année, eh bien, euh, on vit euh, intensément euh, au Makuba ces étapes, puisque euh, la quatrième étape arrive chaque fois euh, euh, au Makuba. Donc c'est vraiment une tradition, et puis la population, la population aime encourager euh, les sportifs, hein, quand on regarde euh, la population est là assise tout au long de la route il y a des enfants et quand on parle de tradition c'est au fur et à mesure parce que l'enfant qui a 5 ou 6 ans il y en a à côté de nous qui, euh, qui, qui sont en train de, de regarder la cycliste. et bien chaque année ils regardent quand ils sont grands aussi ils viennent de regarder avec leurs enfants c'est ça la transmission eh bien, ça. et bien j'apprécie mais... Lorsque euh, on a été au euh, et puis euh, on est là une sur voiture et puis on voit le travail que euh, les jeunes font, euh, ça doit nous rappeler des bons temps aussi. Tout à aussi. fait, et puis on se dit euh, bravo parce qu'on se dit que quelque part on a donné une petite graine, on a planté une petite graine, et puis euh, euh, cette petite graine l'a poussée et que les autres ont pris euh, euh, la relève. Voilà. Très important, nous tenons à remercier l'équipe de l'équipe. Euh, et puis, euh, et puis euh, mon ami Daniel Eh et bien, c'est Molia qui est et, euh, toujours aide. Mais en tout cas, bravo au travail aussi que vous êtes en train de faire. Et euh, Félix, je te dirais que bravo à toi parce que tu es un exemple pour la jeunesse. Aussi bien, euh, euh, pas la jeunesse dit seulement, mais la jeunesse martiniquaise. Puisque tu montres le chemin et tu montres que même avec l'handicap, on peut réaliser de belles choses. On essaie, on essaie de faire le maximum, pour limiter les dégâts, de faire intégrer les jeunes dans le, la bonne voie. Eh ben, bien, c'est bien. En tout cas, continuez et je vous apporte derrière mon soutien. Ah, merci, merci mille fois. A bientôt. À bientôt.